Bonjour à tous, nous sommes le 17 septembre 2020. Euh, Aujourd'hui, on va regarder un peu euh, aux États-Unis ce qui se passe après la, la nouvelle de Jérôme Powell au niveau des taux d'intérêt. Ce qu'il a dit dans, en fait, c'est qu'il n'y a, ben, a rien de nouveau, il garde les taux d'intérêt bas et ça va être jusqu'en 2023. Donc, la rencontre, c'était la dernière rencontre qu avait, euh, que la Fed avait avant l'élection de Trump, en, le 3 novembre euh, 2020. Donc, euh, non, il n'y a rien de nouveau, dans le fond, euh, garder les taux d'intérêt bas et euh, réinjecter les capitaux dans le système. Euh, et Trump et Powell ont à peu près la même idée, idéologie là-dessus, on va voir ça tout à l'heure. Euh, donc, euh, les deux euh, veulent absolument qu'on ait des, stimu, des stimuli euh, euh, directement à la population et d'une manière assez euh, importante, on veut que, dans le fond, euh, repartir l'échec chèques des 1200 dollars par citoyen d'autres mesures au niveau de, de du chômage peut-être pas 600 dollars comme, euh, comme ce qu'il avait fait la première fois mais euh, on parle de 400 dollars et 450 dollars mais en tout cas il y a plein de stimuli et nous ici au Canada euh, comme on, je vous avais dit au commencement de la semaine il y avait une rencontre euh, des ministres, premier ministre Trudeau et euh, les autres ministres, euh, la ministre des finances Christian Freeland et euh, là en ce moment il n'y a pas eu de, de on a parlé qu'on repartait à la PCU, ceux qui avaient la COVID, euh, mais il n'y a pas encore rien de clair, ce serait le 23 23 septembre qu'on va avoir les nouvelles de, de tout, toutes les relances au, au Canada, et surtout, euh, ben, c'est mondial, on, on reparle vraiment beaucoup, beaucoup de confinement. Euh, yeah. Écoutez, hier, j'écoutais euh, quelqu'un sur YouTube à propos de de ça, de, de, de la COVID sur la planète et euh, c'est un peu partout on, on parle dans les médias que c'est épouvantable, le nombre de cas graines puis tout ça, et pourtant les statistiques nous montrent le contraire euh, regardez je... puis ici au Québec on, on, on il faut pas être contre la, ce que les médias nous véhiculent euh, ni ce que le gouvernement nous véhicule on est tous traités de complotistes d'idiots. si on va à la marche anti-masque. Dans le fond, quand, quand, quand on dit que c'est une marche, euh, mettons, on, on a eu une marche dernièrement devant le le, le Parlement ben, provincial, là, euh, la, la, la Chambre, euh, euh, l'Assemblée, euh, notre Assemblée, nous, euh, gouvernementale, ici au Québec, et euh, euh, dans le fond, euh, les gouvernements ont commencé à, à vraiment euh, euh, se servir des médias pour envoyer un message hyper négatif envers ceux qui manifestent. Écoutez, j'ai pas manifesté à date, je ne pense pas que ça serait la En tout cas, je sais pas si j'embarquerai dans la manifestation, je mets le masque contre <rire> j'aime vraiment pas mettre le masque, parce que je... ceux qui veulent mettre un masque, il n'y a aucun problème. Mais on est euh, excusez, on est à la, à la fin de la pandémie et. En tout cas. On parle d'une seconde vague, mais moi je pense encore, c'est ça, cette pression-là qui est exercée un peu partout sur la planète. On a des objectifs bien précis. et Ah, je sais, on peut pas dire ça aujourd'hui, parce que dans le fond, on va se faire traiter de complotiste, et je déteste le mot complotiste, parce que dans le fond, ça nous... Euh, ça nous place dans une position où on n'a aucun argument à donner. Mais vous, en France, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à parler, des médecins. Euh, j'ai écouté un, un, un, un épidémie, au, euh, alors, en tout cas, celui qui s'occupe des épidémies. Là, et puis, j'ai trouvé ça très, très bien. Je, je trouve qu'au moins, un discours ici euh, aucun discours possible, donc euh, je ne comprends pas, et Arruda, notre, notre euh, responsable la, directeur de la santé, a absolument aucun discours euh, scientifique, tout ce qu'il dit, il nous parle comme des enfants, vraiment, là. écoutez, il n'y a pas de discours scientifique, je, je voudrais bien qu'il euh, puisse expliquer ce qu'il dit, mais il n'explique rien, il le dit, et Legault euh, fait la même chose, il n'explique rien, rien, rien au niveau de ce qui se produit réellement, en tout cas ben peu importe ce qui arrive, moi ce que je veux dire je veux focusser là-dessus, c'est au niveau du confinement si on a un reconfinement ou un reconfinement re partiel, euh, ça va être vraiment laid cet automne et déjà euh, on veut réinjecter des sous dans le système pour que la machine parte mais je pense pas qu'on va partir euh, rapidement, c'est quand même euh, euh, le, ce qu'on a défait au niveau de l'économie euh, au mois de mars à cause de justement la. la la, la cloche qui était à son sommet, on a commencé à, à baisser avril, mai, juin, juillet, août, et là on est septembre, on est à terre, on est à terre, au niveau des, des morts, il y a, écoutez, je, je regarde les statistiques du gouvernement du Québec, c'est pas moi qui les invente, je regarde les statistiques, la courbe, je vous l'avais montré dans une de mes dernières vidéos, est complètement aplatie, la courbe, et le discours qu'on avait au début de la pandémie, c'est exactement ce qu'on se disait, euh, si on a plus de contamination, c'est une bonne chose, parce que dans le fond, on va, on va développer des systèmes immunitaires. Euh, chaque euh, citoyen va développer. Et là, on est rendu là et on a changé de discours. Le masque, c'était pas bon, là, maintenant, il faut le porter. Il euh, y a... Euh, euh, non, il y a vraiment... En tout cas, c'est ça. Je, je, je sais que l'élection américaine est très, très importante, parce que dans le fond, on se trouve à avoir un. comme un mur, là, on, les, républi les républicains euh, vont probablement gagner l'élection, c'est mon pronostic. Euh, mais si les démocrates gagnent, euh, euh, ben d'un côté ou de l'autre, je pense que ça va vraiment, vraiment brasser aux États-Unis. Mais on revient à ce que je voulais vous parler en début. Et en dernier, on va aller voir justement un peu euh, au niveau du... Euh, ben, le World Economic Forum, euh, le Forum économique, euh, euh, la, la rencontre à Davos, qui va se passer en juin. En tout cas, ils n'ont pas à mon avis, ben, de ce que j'ai vu, ils n'ont pas retardé encore ça. Ça sera en juin. Probablement qu'ils veulent attendre ce qui va se passer à l'élection américaine. Mais non, le, le grand reset, euh, la nouvelle ordre mondiale, euh, c'est c'est pas euh, vraiment pas ceux qui veulent vraiment aller plus profondément, ben, aller sur le World Economic, World Economic euh, Forum et euh, fouiller. Et vous avez plein d'autres liens. Non, non, non. C'est vraiment... un, un, un on veut ça, on veut repartir de la machine. Et on dit que le, que le coronavirus a été le catalyseur pour ça. Euh, ben, moi, je pense que c'est les dettes, les dettes des gouvernements. Tout le monde est arrangé de, euh, pareil un peu partout sur la planète. Donc, on, on, doit, on se doit absolument, c'est ça qu'on se dit, d'avancer et de trouver des moyens pour euh, remettre des dettes ou peu importe quoi. Là, mais euh, c'est ça, c'est ce qui s'en vient. Euh, je vais commencer par euh, les États-Unis. Un peu de nouvelles avant de passer à. à ce que, euh, en, en gros, là, ce que la FED a déclaré, il euh, n'y ben, a rien de nouveau, mais on va regarder ça un peu. Euh, Barr, euh, qui se trouve être le procureur des États-Unis, euh, euh, euh, qualifie la plus grande intrusion des libertés civiles depuis l'esclavage. Le procureur général américain William Barr a, a lancé une attaque cinglante contre la décision des gouvernements des États d'imposer des verrouillages destinés à arrêter la propagation du coronavirus lors d'un événement à Italy. Uh, Dale College, mercredi, allant jusqu'à qualifier les ordres de rester à la maison uh, de plus grande intrusion dans les libertés civiles, dans l'histoire américaine, autre que l'esclavage. C'est pas moi qui le dis. Bon, on ne lira pas tout l'article. Barr a déclaré lors de la célébration de la journée de la Constitution uh, Vous savez, mettre un verrouillage national, rester à la maison, c'est comme. Euh, un, une assignation en résidence haute l'esclavage euh, qui était un autre type de contrainte il s'agit de la plus grande intrusion aux libertés civiles de l'histoire américaine sous les applaudissements le, le, le texte continue euh, ça se trouve être sur Forbes parce que euh, ma belle-sœur me disait que je lisais seulement Zero Edge, c'est complètement faux je, le matin ce que je fais là, tout simplement je j'ai un paquet de, de, de sites euh, Forbes Wall Street Journal euh, euh, « euh, Financial Post »,« Financial Post »,« La Presse » ici, euh, « Le Journal de Montréal », non, du tout, du tout, c est, c est, ça ne vaut pas la peine de, de, lire, de lire ça. « Radio-Canada » des fois via euh, « euh, Actualité Google », mais « Journal de Montréal euh, », je trouve qu'ils n'ont ont pas d'honnêteté dans ce qu'ils disent, c'est des polémistes. Ils veulent simplement euh, euh, créer de la confusion. Donc, euh, Journal de Montréal, je ne lis pas ça. Euh, mais je lis beaucoup euh, Market Watch au niveau euh, des États-Unis, des marchés, euh, euh, CNN, euh, CNBC. Donc, euh, j'essaie d'avoir une vue d'ensemble le plus possible. Donc, euh, euh, ce que ma soeur me qualifiait, que je lisais simplement Zero Edge, mais c'est une ah, anti-américaine. Elle a dit que les Américains étaient... Euh, <rire> En tout cas, c'est On va revenir à nos moutons. <rire> euh, là, c'est Zero Edge. Oh, c'est dangereux lire Zero Edge. Mais pourtant, c'est le, le site le plus euh, consulté de Wall Street parce que vous avez des nouvelles avant les autres. Tout, tout simplement, c'est la pression qui fait que tu vois des nouvelles que vous voyez dans Zero Edge. Et eux aussi, ils rapportent des nouvelles de marquetouage, de CNBC, euh, peu importe. En tout cas, bon. Trump est d'accord avec Powell, une, st une stimulation budgétaire beaucoup plus élevée est nécessaire et pourquoi cela euh, pourrait faire chuter les actions. En tout cas, l'article parle de ça, que ça pourrait faire chuter les actions. Mais là, c'est sûr qu'on est euh, aujourd'hui on, on est en descente. Je pense que les marchés auraient aimé <rire> plus de stimuli de la part de Powell, mais Powell euh, se trouve à être euh, au bout de de tout ce qu'il a essayé, dans le fond, c'est injecter de l'argent. Dans le fond, il n'y aura rien de nouveau. Là. Ce qu'on va faire... Euh, ben là, en ce moment, le Congrès n'a pas encore pris une décision. Euh, euh, Nancy euh, Pelosi euh, bloque un peu ça, parce que c'est les démocrates qui bloquent ça. Il en voudrait plus. Trump en voudrait un peu moins. Mais là, je pense qu'il commence à s'entendre parce que Trump a un peu changé d'idée. Donc, euh, il veut en mettre plus. On va en mettre dans le système euh, directement aux moyen Ben moi, je pense, écoutez... Je, les Américains sont rendus communistes. Donc, ça là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de, de contestations à y avoir. Cependant, euh, tant qu'à donner de l'argent encore aux banques et aux entreprises, c'est aussi bien de le donner au peuple pour que ceux-ci puissent consommer, euh, au moins pour repartir la machine. Mais... Est-ce que ça va solutionner? Euh, je ne sais pas, mais c'est ce qui s'en vient encore. Je vous le dis depuis des mois et euh, ça continue. Le coronavirus n'est qu'un. Là-dedans, là, dans, dans au niveau financier, c'est le, le coronavirus n'est qu'un prétexte pour. Euh, euh, S'en aller dans ce, ce nouveau système-là, euh, donner plus aux populations. Euh, L'idée, comme je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, les revenus, c'est pas important parce qu'il y a vraiment moins de revenus qui rentrent que ce qui est sorti euh, euh, de par l'État pour les citoyens, pour euh, les programmes sociaux, pour euh, aussi le, le, le, le roulement normal de l'économie aux États-Unis et au Canada, c'est la même chose, en moins gros, là. Donc, euh, c'est ça, euh, Trump et euh, Powell sont d'accord pour une stimulation plus importante. Là, ils parlent que les actions pourraient chuter, je comprends, mais euh, en gros, c'est sûr que l'article nous parle qu'il pourrait y avoir une stimulation euh, plus importante. Là, c'est en train de s'entendre. Euh, Pelosi voulait plus d'argent, Trump en voulait moins, mais là, euh, ça va sortir bientôt. Là. Et au Canada, c'est le 23 septembre. On a parlé de PCU, comme je vous ai dit, mais euh, ça va sortir là, avec Christian Freeland. Euh, donc, ces paroles, euh, euh, le marché boursier ont maintenant connu un pic de relance de la Fed, à moins que euh, ces deux choses ne se produisent. Ça, il parlait. Ben, justement, le, les investisseurs euh, sont un peu déçus de ce que Powell a dit hier. Euh, il en a révolu plus. Euh, probablement, la prochaine étape, ça va être les taux d'intérêt négatifs, comme euh, en Europe vous avez euh, euh, le Japon. Euh, donc, euh, non, on s'en va sur la même. Euh, au niveau du Japon, on s'en va probablement sur la même veine. Donc, euh, la Fed va continuer à acheter des, euh, euh, non seulement des bons, du, ben, euh, des bons du trésor, mais elle va acheter aussi euh, des bons d'entreprise et des dettes. Elle, elle a déjà commencé à le faire, acheter des actions. La même chose qui s'est produit euh, au Japon, euh, qui se produit encore d'ailleurs. Donc, la Fed va gonfler son bilan avec des actions d'entreprise. C'était pas son mandat, mais elle va le faire, c'est sûr, sûr, sûr. Euh, donc, euh, elle prévoit euh, maintenir ses taux d'intérêt à zéro. Ben près de zéro jusqu'à la fin de 2023, euh, donc euh, peut-être que euh, le marché voulait que ça soit plus bon encore, qu'on tombe dans le taux négatif aux États-Unis, ben je pense que ça va arriver, mais on va voir donc euh, les marchés aujourd'hui ben, faut pas, comme je vous dis, faut pas regarder une journée puis dire, euh, tirer des conclusions, aujourd'hui ça ça dérape en partant, mais c'est là autant nous aussi la peur, la crainte donc on va suivre ça, voir ce qui va arriver euh... Ah c'est ça, là c'est des détails un peu sur forme, j'ai pris ça ce matin. La nouvelle est sortie le 15 septembre. C'est à propos de, de ce qui se trame euh, à la Maison-Blanche, euh, au niveau de, de ce qu'on veut offrir à la population. C'est euh, des chèques de 450$ de jour-marche, c'est pas nouveau, il l'avait déjà dit. Euh, résumé, bon dans le fond, le cadre de la, stimule, de la stimulation là, qui devrait euh, être de on va, va voir les nouvelles très très bientôt. C'est 1 un, un double chèque, un autre chèque de 1 200 dollars à chaque euh, citoyen, plus 500 dollars par euh, euh, euh, enfant et adulte, location de chômage. Ah ok, c'est de 450 à 600. Avant c'était simplement 600, mais là, ça va dépendre des revenus parce que quelqu'un qui avait... Euh, mettons aux États-Unis qui étaient sur le chômage, je ne sais pas comment que ça donne, mettons 300$, pièces, dollars. il se trouve avoir un 600$ de plus, donc il pouvait se permettre de prendre peut-être un 400$ sur pas trop euh, dépensier, puis euh, investir ça à la bourse via la plateforme Robin Il y a beaucoup de jeunes, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Donc, l'argent des stimulistes, des, de, de stimulation économique est allé euh, sur les marchés. <rire> c'est arrivé pour plusieurs, plusieurs personnes. C'est pour ça que les marchés ont monté et euh, plusieurs ont, ont dit Bon, ben, j'ai de l'argent, j'ai un cadeau du gouvernement, je vais investir à la bourse. Donc, 500 milliards de dollars au gouvernement et aux états locaux, 290 milliards de dollars pour le programme de protection des chèques de paye, d'autres programmes, 1 milliard de dépistage de virus, santé publique. En tout cas, on a tout ça, là, les mesures qui devraient arriver. Il va y avoir une entente, c'est sûr, là, au niveau de... De, de la Chambre, c'est Nancy Pelosi, les démocrates qui bloquent un peu parce qu'ils en voulaient plus, mais Trump, je pense, a accepté là, de, de vraiment donner plus. Donc l'article parle de ça, c'est très très intéressant, et la prestation de chômage pour une période de transition de huit semaines ensuite... L'aide atteint 600 dollars par semaine. Bon, c'est c'est quand même euh, non, on veut vraiment euh, redonner de l'argent directement aux euh, individus. Ben de toute façon on n'a pas le choix. <rire> il y a beaucoup de petites entreprises qui, qui ferment, qui font faillite. Euh, on parle pas des grandes entreprises. Euh, Walmart, il n'y a pas de problème. Euh, ont fait, la famille Walton, c'est encore enrichi pendant la crise. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de grandes entreprises qui n'ont pas subi la crise du tout. Mais les petites entreprises, il y en a beaucoup qui ferment. Euh, il y en a qui toffent. Euh, mon fils qui a un petit, euh, petit snack, un petit restaurant, toff, mais un beau restaurant. C'est très beau, c'est cosy, c'est une ou chérie, Mais il toffe. Il Ils ont eu l'aide du gouvernement, mais c'est bien. Euh, mais ils, ils tiennent le fort. Mais il y en a beaucoup... Euh, la, la ville où ce que je reste, euh, centre-ville, beaucoup, beaucoup de restaurants qui ferment, beaucoup d'autres commerces qui ferment. Euh, c'est impossible à, à, avec le confinement. Et si on parle encore de reconfinement, c'est fini, euh, fini pour euh, tout le temps. Donc, euh, non, euh, c'est ça. C'est des mesures qui sont quand même assez, euh, assez raides. Et euh, ça, c'est euh, notre ami... Euh, comment il s'appelle, je l'écoute souvent, il est de France, voyons, voyons, voyons, Charles, Charles Sana oui, euh, que j'aime beaucoup, dans, sur son site Insolentia, uh, 2020-2030, dans le fond c'est une, une nouvelle que lui republie, euh, De, republie, ça vient de Blackstone, bon. mais euh, j'aime beaucoup Charles Sana, je l'écoute souvent et... Euh, euh, qui amène beaucoup beaucoup d'éléments de, de réflexion, donc euh, Blackstone met en garde contre une décennie perdue où les rendements boursiers sont anémiques euh, le vice-président exécutif de Blackstone a déclaré qu'il pourrait y avoir une décennie perdue pour les rendements des actions alors que les investissements en actions deviennent anémiques euh, donc euh, Blackstone c'est immense, c'est immense ils ont un paquet d'ETF, ils ont des actifs euh, c'est gros, c'est aux États-Unis c'est immense, immense et euh, le moteur, le, le taux euh, d'intérêt projet zéro sont le principal moteur de la récente hausse des marchés boursiers a-t-il ajouté? Donc, c'est sûr que la Fed ne peut absolument pas augmenter les taux, même si on aurait une inflation qui, comme il l'a dit la dernière fois, l'avant euh, euh, pas cette rencontre-là, l'autre rencontre avant, là, que même si on aurait au-dessus de 2% d'inflation, euh, ils peuvent pas monter les taux, ça, ça tout va péter. Euh, tout. Va... Donc, ce qu'on pourrait avoir, c'est du zigzag pendant des années, c'est ce que Black Rock dit un peu, là. Pour avoir du zigzag, comme plusieurs périodes qu'on a connues euh, dans le passé, euh, des hauts, des bas, des hauts, des bas, zigzags euh, durant une dizaine d'années. C'est ce que BlackRock dit. Euh, pour moi, on va continuer à injecter euh, des sous à toutes les fois qu'on va avoir comme une correction. Donc euh, là, on va prendre du galon. Euh, euh, C'est ça. On, on est dans une situation comme ça. Et pour finir, pour terminer, euh, ben. Ça, je vous invite à aller voir euh, souvent parce que les des nouvelles euh, sur le World Economic Forum, c'est le Forum de Davos qui a été remis. Je pense que là, c'est encore en, en, en, en juin. Je n'ai pas eu le temps de lire. Si jamais quelqu'un me trouve une autre information, vous me l'écrivez en commentaire et on va regarder ça. Mais euh, pourquoi l'industrie a besoin d'une réinitialisation et comment le faire? Et là, regardez au niveau du, euh, du site lui-même, il n'y a, a plus... Il n'y a, a aucune... Euh, euh, la grande réinitialisation, ça je vous en ai parlé, glisse un mot. Mais là on parle au niveau de l'industrie. Et puis on va lire un peu euh, euh, ce qui se euh, trame au niveau euh, de l'industrie, au niveau des dettes dans le fond. Euh, c'est sûr que <rire> les dettes de tous les pays sont immenses et les États-Unis, c'est ben, la plus grande économie au monde encore aujourd'hui. Donc euh, la dette, c'est sûr, euh, <rire> est énorme. Il est essentiel de se de séparer la croissance économique de la croissance émissions, euh, des émissions des émissions réinitial, réinitialisantes aux industries. Euh, ça c'est euh, ok, c'est peut-être pas là l'immigration. Non. Euh, bon, c'est peut-être euh, La le Covid 19 a ralenti l'activité l'activité d'usines euh, par ailleurs très fréquentées et fait ressembler les villes à des villes fantômes. Surtout. Bah, on regarde l'exemple, c'est New York. Hein. Même ici, euh, ben, à Montréal, là, euh, le vieux Montréal, qui était quand même euh, mon fils me disait ça hier, euh, une place qui avait quand même euh, des, des vieilles fortunes là, euh, en ce moment. Euh, il y a eu une fusillade euh, euh, il y a quelques jours et puis euh, c'est désert. C'est désert. C'était quand même une place très, très touristique, c'est désert. Euh, donc il ressemblait à des villes fantômes, car les précautions sanitaires maintenant euh, maintenaient les travailleurs chez eux et les perturbations de la chaîne. D'approvisionnement ont mis au défi de la, de la production de nombreux grands grandes industries. L'arrêt brutal est intervenu après une croissance considérable de la demande de produits industriels ces dernières années, ainsi qu'une consommation d'énergie et euh, des émissions de gaz à effet de serre croissant. Donc, en tout cas, tout ça pour dire que oui, on a connu une période faste durant les dix dernières années. On sait très, très bien que les bourses ont été nourries. Euh, oui, il là, là, y a eu beaucoup de croissance, surtout dans les secteurs des technologies, mais il y a beaucoup d'entreprises de, de, qui ont été des entreprises zombies, qui ont tenu le fort, euh, qui ont tenu le fort, mais qui ont été comme... Euh, euh, endettés, qui sont endettés euh, vraiment, vraiment euh, d'une manière euh, maladive. Donc, euh, c'est ce qu'on parle. On dit ce qui est arrivé en ce moment au niveau de... de l'article dit un peu ça, ce qui est arrivé au niveau de... de du coronavirus, c'est comme un déclencheur et là, il faut repenser toute notre industrie, euh, y aller d'une manière plus environnementale et c'est pas mauvais du tout, je, je crois à ça, Il a pas de problème, euh, mais euh, on veut changer vraiment, vraiment les paradigmes euh, euh, et je ne sais pas, je, je, je me pose rien qu'une question à savoir, je le sais que ça cloche, depuis septembre, ça c'était un nouveau financier, que les banques, euh, les banques ne se prêtaient plus. Ça a été la crise des ripos. De voir, de, déjà, on voyait, mais depuis 2007, là, lorsque la FED a commencé à injecter de l'argent dans le système, on voyait que ça clochait. Mais là, on se trouve à être vraiment dans des paradigmes de. de c'est dangereux. Donc, euh, c'est très, très dangereux ce qui se passe. Donc, il faut, oui, remédier à ça, mais le coronavirus, en tout cas. Ça a comme très, très bien à donner pour euh, euh, parler d'un reset mondial. Euh, je pense qu'il peut y avoir quand même beaucoup de bâtons dans les roues parce que Trump, euh, lui, n'est vraiment pas pour la, ben, la mondialisation. Il est plus pour qu'on chaque pays puisse redevenir souverain, euh, s'occupe plus de leurs affaires, de leurs citoyens et euh, il est moins mondialiste, euh, contrairement aux démocrates. Donc, euh, L'élection de Trump va apporter beaucoup, beaucoup d'éléments qui vont peut-être faire en sorte que ça ne se passera pas tout à fait comme ce qu'on ce qu nous présente euh, euh, sur le site euh, World Economic Forum. Mais on va suivre ça. Et, et là, le, le, le, le, on va revenir vendredi pour regarder les, les, euh, les graphiques. Parce que dans le fond, aujourd'hui, euh, on n'a pas le temps de regarder ça. Euh, aujourd'hui, euh, c'est les futurs sont à la baisse, un peu partout, on continue probablement une tendance baissière, peut-être pas à long, long, long terme, mais dès l'automne, comme je vous dis, la peur, la crainte, le reconfinement, donc euh, on regarde les, les... la prochaine fois, c'est ça ce qu'on va faire, on va regarder les indices, l'or, l'or, c'est encore du long terme, comme je vous dis, si on a une correction de l'or, il euh, n'y a rien de préoccupant là, mais on... on, on, on doit garder le cap, parce que euh, une montée, euh, ça se fait pas directement, ça se fait avec... Euh, euh, des hauts et des beaux. Bon. Donc on se revient, on, on se revoit très bientôt.